Alors je reprends juste un petit peu en amont, vu à cette interruption technique. Le type d'accident pouvant provoquer la perte d'un entre parenthèses en fait une couverture de roue complète, fin de parenthèse, installée sur les modèles Galand récents, aurait dû causer des dommages notables sur le revêtement métallique de chaque côté de la roue, et probablement à la roue elle-même. Aucun dommage à la carrosserie ou à la roue de la voiture ne furent enregistré. La voiture de Wiley fut retrouvée à quelques minutes de l'hôtel où il était vu pour la dernière fois. Il y a une période de 4 heures dans sa soirée que l'on ne peut retracer. Il n'y a également aucune réponse à la question pourquoi se dirigeait t il vers l'Arkansas si tard dans la nuit Wiley demeurait dans la maison de son père à Memphis. Sous-entendu, euh, pas dans la même direction. Le pont Hernando de Soto fait traverser le Mississippi à la route 40 Interstate de Memphis, en direction de l'Arkansas. La circulation sur le pont était réduite à une voie unique dans chaque direction. Cela ralentissait le trafic en direction ouest de Memphis et contraignant n'importe quel conducteur à ne prendre qu'une seule voie. Par conséquent, n'importe quoi se trouvant sur les deux voies fermées aurait sauté aux yeux de tout passant. Or, il n'existe aucun témoin ayant vu Wiley arrêter son véhicule sur le pont. Le 14 janvier, presque deux mois après sa disparition, le coroner du comté de Shelby, O.C. Smith, annonça que son département avait déclaré la mort de Wiley « accidentelle ». Conséquence des blessures sévères qu'il avait subies dans, la, dans sa chute du pont Hernando de Soto, Smith affirme qu'il y avait des marques de peinture sur la voiture louée de Wiley, similaires à celles des signaux de construction du pont, et que l'enjoliveur avant droit du véhicule manquait. Il n'y eut pas de rapport signifiant quels signaux de construction Wiley avait frappé, ni d'explication d'ailleurs, sur les raisons pour lesquelles la police de Memphis s'était refusée à envisager une autre hypothèse que celle retenue. À savoir, une, entre guillemets, « personne disparue ». Smith avança l'hypothèse que Wiley s'était rangé sur la voie extérieure du pont, celle qui était fermée à la circulation à ce moment-là, pour examiner les dégâts causés à sa voiture. Les explications subséquentes des Smith, au sujet de la chute exigeant pourtant que d'autres faits soient nécessairement survenus simultanément, « La science plus puissante que l'épée ». Robert Schwartz était membre fondateur de l'Association de biotechnologie de Virginie et directeur exécutif à la recherche et au développement du Centre d'innovation technologique de Virginie. Il était fort respecté en biophysique et faisait autorité dans le domaine des séquences de l'ADN. Ses collaborateurs s'inquiétèrent de ne pas le voir arriver au bureau. Le 10 décembre, il fut plus tard retrouvé mort chez lui. Les officiers du shérif du comté de Loudoun dirent que Schwartz avait été poignardé le 8 décembre avec une épée et arborait une coupure en forme de X à la base du cou. Euh, X avec euh, guillemets. Dans cette affaire, Clara, la fille de 19 ans de Schwartz, ainsi que trois jeunes personnes furent accusées. On a dit qu'elles entraînaient toutes les quatre une sorte de fascination pour les, entre guillemets, mondes fantastiques, fermer les guillemets, la sorcellerie et l'occultisme. Kyle Hubert, 18 ans, que l'on supposait la meurtrière, le meurtrier, pardon, a un passé d'aliénation mentale. Et l'on a rapporté dans le Washington Post qu'il avait tué Schwartz pour empêcher l'assassinat de Clara. A la requête des avocats de Clara Schwartz, le 13 février, le juge Pamela Grizzle a ordonné que l'on impo... qu impose les scellés sur toute nouvelle preuve pouvant être présentée dans cette affaire. Le juge a également émis une injonction de clôture temporaire, figeant le dossier instruit par la police. Cette Van Nguyen a été retrouvé mort le 11 décembre dans les laboratoires. « Laboratoire destiné à l'étude des maladies animalières de l'Organisation de recherches scientifiques de de, scientifique et industrielle du Commonwealth » à Geelong, en Australie. Il y travaillait depuis 15 ans, selon un article diffusé par www.recense.com et écrit par Ian Gursey en janvier 2001. Le magazine Nature publia l'information selon laquelle deux scientifiques, dont les travaux étaient supervisés par, la, par Seth Van Nguyen, employaient la manipulation génétique et les chaînes de l'ADN et qu'ils avaient créé un virus d'une forme incroyablement virulente, cousine de la variole. Les chercheurs étaient très inquiets qu'une manipulation similaire puisse être effective sur la variole même pouvant ainsi en faire une arme terrible. Selon la police de Victoria, Nguyen est mort après être entré dans une installation d'entreposage « réfrigéré ». Il ignorait que la chambre était remplie d'un gaz mortel qui s'est échappé du système de refroidissement par azote liquide. Incapable de respirer, Nguyen s'effondra et mourut. Fin des guillemets. Telle est la conclusion du rapport officiel. Or, l'azote n'est pas un gaz « mortel », il s'agit d'un composant de l'air. Une surabondance extrême d'azote dans l'atmosphère immédiate de quelqu'un causerait un souffle court de l'étourdissement et de la fatigue, condition qu'un biologiste reconnaîtrait à coup sûr. De plus, une fuite suffisante pour remplir la chambre d'azote aurait inévitablement déclenché l'alerte et aurait été si monumentale qu'elle aurait encore et qu'elle aurait certainement occasionné une perte complète de refroidissement entraînant l'évasion de la température, ce qui aurait aussi déclenché l'alarme dans... dont ces systèmes sont habituellement équipés. Une pause. Ouais. Un russe, le renseignement britannique et deux vieux cadavres. En 1989, Vladimir Pashensnik passa de l'ancienne Union soviétique à la Grande-Bretagne lors d'un voyage à Paris. Il était alors le plus important scientifique du programme de guerre biologique de l'URSS, lequel dépend en grande partie des séquences de l'ADN. Le New York Times rapporta que la mort de Pashensnik était survenue le 23 décembre. La nécrologie du Times indiquait que l'annonce du décès de Pasechnik avait été faite aux états unis par le docteur Christopher Davis de Virginie. Il signalait qu'une attaque cardiaque était à l'origine de son décès. Pour la petite histoire, Davis était le membre du renseignement britannique qui fit faire un compte-rendu au, au docteur Pasechnik à l'époque de sa défection. Davis dit avoir quitté le service de renseignement en 1996 mais quand on lui demanda pourquoi un ancien, un ancien membre des renseignements britanniques est-il chargé d'annoncer la mort de Pachisnik aux médias américains, il, que il rétorqua que c'était arrivé à l'occasion d'une conversation avec un journaliste, une relation de longue date. Curieusement, le reporter que Davis a nommé n'est pas l'auteur de l'annonce nécrologique du « Times ». Par la suite, Davis refusa catégoriquement de dévoiler pour quelle branche du renseignement britannique il travaillait. Aucun compte rendu de la maison de Pachnik n'apparut en Grande-Bretagne pendant plus d'un mois, jusqu'au 29 décembre. C'est seulement à cette date que parut alors une notice nécrologique pardon, dans le London Telegraph. Mais elle ne mentionnait pas la date du décès. Pachechnik passa les dix années suivantes cette défection à travailler au Centre de Microbiologie Appliquée et de Recherche au Département de la Santé du Royaume-Uni à Salisbury. Le 20 février 2000, on annonça qu'en compagnie de son partenaire Casey Harrington, Pachechnik avait formé une entreprise appelée Rainia Biologie Biotechnology Limited. La Reina se décrivait comme une nouvelle après compagnie de produits pharmaceutiques ouvrant, œuvrant à la fournir une puissance alternative aux antibiotiques. Fin des comme trois autres microbiologistes décrits dans cet article, Passeznik était impliqué de très près dans les recherches sur les séquences de l'ADN. Au cours de la panique causée par l'entrate, L'automne passé, Passechnik offrit, offrit ses services au gouvernement britannique afin de venir en aide aux victimes par tous les moyens possibles. Enfin, il est, il est étonnant que le, le règlement qui possède un département de, de relations publiques efficace n'ait pas annoncé la mort de l'un de ses fondateurs. mois de février. Le 9 février, le journal La Pravda rapporta que Victor Korschnov, avait été assassiné. À ce moment-là, Korshunov était à la tête de, de, du sous-aménagement de microbiologie de l'université de la médecine d'État russe. Il fut retrouvé mort sur le pas de sa porte avec une blessure crânienne. La Pravda rapporta que Cor avait probablement inventé soit un vaccin pour se protéger contre les armes biologiques, soit une arme biologique en elle-même. Le 12 février, au journal de Norwich, en Angleterre, un journal raconta la mort la veille de Young Langford, chercheur senior à l'université d'Est Anglia. Le récit continuait, ne disant que la police en « Ne considérez pas la mort comme suspecte » Le jour suivant, le Times britannique rapportait que Longford fut trouvé « coincé sous une chaise dans sa maison maculée de sang et apparemment fouillé de fond en comble » Selon le récit du 12 février du Elston Daily Press, les employés d'un magasin près de chez Langford affirmèrent que celui-ci venait tous les jours acheter « guillemets une grosse bouteille de vodka ». Deux des employés du personnel du magasin attestèrent que Langford était venu au magasin deux jours plus tôt, portant « seulement une vareuse et une paire de souliers ». Aucun des employés du magasin n'a voulu révéler son identité. Il est difficile de comprendre comment un homme qui atteint la, les plus hauts sommets d'accomplissement dans le domaine scientifique puisse boire quotidiennement une grosse bouteille de vodka et se balader dans son voisinage presque nu. Il veut dire sûrement un magnum de vodka quand grosse. Parce que qu'un litre pour les, les russes c'est pas beaucoup. Le 14 février, dans un autre volet du récit du Eastern Daily Press, l'on dit que la police croit que Longford serait mort après avoir subi, guillemets, une ou plusieurs chutes. Elle exprime que ces chutes seraient responsables de ses blessures à la tête et la grande quantité de sang répandu sur les lieux du décès. L'Institut médical Howard Hughes, un autre maillon. Il existe un autre lien, entre guillemets, suscitant bien des interrogations entre trois des cinq scientifiques américains qui sont morts. Willet, Schwartz, Benito, que travaillaient pour des groupes de recherche médicale qui recevaient des subventions de l'Institut médical Howard Hughes, IMHE. IMHH, qui est le cycle. En fait, le l'IMHH finançait un nombre important de programmes de recherche dans les écoles, des hôpitaux et des, des installations de recherche. Break. Et l'on suppose depuis longtemps des... Entre guillemets, opérations noires, des recherches biomédicales pour des organisations de renseignement, incluant la CIA. La physicienne Patricia Dole, qui enquête depuis longtemps dans le domaine de la guerre biologique, rapporte un récit de personnes reliées à l'IMHH qui furent elles aussi assassinées en 1994. José Trias planifiait de rendre public ce qu'il savait personnellement des subventions de, guillemets, façade de l'IMMHH, qui par la, guillemets, porte arrière, guillemets, servait aux opérations noires de la recherche. Le lendemain, Trias et son épouse furent trouvés morts dans leur demeure de Chevy Chase dans le Maryland. L'IMHH a son quartier général à Chevy Chase. La police décrivit le double meurtre comme le fait de professionnels. Tsunao Saito, qui travaillait autrefois dans un laboratoire de l'Université de Columbia, subventionné par l'IMHH, a été tué par balle le 7 mai 1996, alors qu'il était au volant de sa voiture dans la cour de sa maison à la Joya en Californie. La police a également décrit ceci comme l'œuvre d'un professionnel. Au-delà de la bizarrerie, début octobre, plusieurs agences de presse relèvèrent que les scientifiques britanniques planifiaient d'exhumer le corps de dix victimes londoniennes de l'épidémie de grippe de type A de 1918, mieux connue sous le nom de « grippe espagnole ». Un compte-rendu du 7 octobre du journal britannique The Independent affirme que les victimes de la grippe espagnole avaient été frappées par le virus le plus mortel au monde. Entre guillemets. Les scientifiques britanniques, toujours selon ce récit, espéraient découvrir la composition génétique du virus pour qu'il soit plus facile de le combattre. Ce qui, euh, parenthèse personnelle, ce qui fut fait depuis lors, le garde au chaud, sous coude. Fin de l'intervention. Le professeur John Oxford de l'école de médecine Queen Mary de Londres, conseiller du gouvernement britannique en matière de grippe, reconnaît que l'exhumation et l'étude subséquente des corps doit se faire avec d'extrêmes précautions pour que le virus ne soit pas relâché, causant ainsi une autre épidémie. Or, la découverte de la structure génétique de l'agent pathogène constitue exactement le travail qu'effectuait unique chez Regma. Pachechnik mourut six semaines après que l'exhumation fut annoncée. Le besoin de déterrer des cadavres laisse présumer qu'aucun échantillon du virus de la grippe A n'existe dans quelques laboratoires que ce soit au monde. Une dépêche lancée sur les ondes de MSNBC le 6 décembre fit paraître bizarre le plan d'exhumation britannique. Le récit se référait à un article qui devait être publié le lendemain dans le magazine hebdomadaire Science, rapportant que l'on avait récemment trouvé la séquence ADN du virus et de la grippe de 1918. Des chercheurs avaient retracé et obtenu des échantillons du virus à partir de, tessus, de tissus conservés dans les poumons des soldats de la Première Guerre mondiale, ainsi que chez une femme inuite enterrée dans la glace d'Alaska. Au tout début de la pandémie, de la panique entraînée par l'anthrax, l'administration Bush passa un contrat avec Bayer Pharmaceuticals pour obtenir plusieurs millions de doses de cipro, un antibiotique qui traite l'anthrax. La société ayant le monopole aux États-Unis de la produ production de vaccins contre l'anthrax s'appelle BioPort Corp. 6 à North Lansing, Michigan. En réalité, Bioport mène cette activité par le biais du Michigan Biologic Products Institute qu'elle a racheté à l'État du Michigan en 1998. Un mois après cette acquisition, Bioport signait un contrat exclusif avec le département de la défense américaine pour la fourniture de plusieurs millions de doses de vaccins. Mais qui est le propriétaire de Biocorp Corporation d'un côté, nous trouvons la société Intervac, LLC, dirigée par l'amiral Williams G. Crove, Jr., ancien chef d'état-major de l'armée américaine et ancien ambassadeur des États-Unis auprès de la couronne britannique, et par un certain Ibrahim El-Hibri de l'autre. Nous retrouvons le Carlyle Group, « Société financière ayant une activité diversifiée dans le domaine comme l'armement, la chimie ou les fonds de pension. Celle-ci est dirigée par une cohorte de noms illustres au, au niveau international. » Fermez les, les pas à la parenthèse. Selon Howard L. Rosenberg de, de ABC News, Biocorp Corp aurait été créé seulement pour permettre à l'amiral Grove et à ses partenaires de racheter les activités du Michigan Biologic Products Institute. Entre guillemets. La boucle n'était-elle pas bouclée Cela fut fait en dépit de nombreuses recommandations, recommandations émises par plusieurs notoriétés de la communauté médicale, certifiant, certifiant qu'il y avait plusieurs alternatives plus économique et meilleur que le Cipro, lequel n'a jamais démontré son efficacité contre l'anthrax inhalé. Le Centre de contrôle des maladies, CCM, stipule sur son propre site Internet « Préférer l'antibiotique d'oxycycline au Cipro, en ce qui a trait à l'anthrax inhalé ». Le CCM exprime sa crainte de voir l'utilisation largement répandue du CIPRO faire une so en sorte que d'autres bactéries deviennent immunisées contre les antibiotiques. Le 21 janvier, il fut annoncé que le directeur du CCM, Jeffrey Copeland, démissionnait le 31 mars, six jours plus tôt. On affirmait que le, le chirurgien général David Setcher démissionnerait également. Il n'y a actuellement pas de directeur à l'Institut national de la santé. Je vous rappelle qu'on est en 2005. L'INS est présentement dirigé par un directeur intérimaire. Ces récentes démissions laissent simultanément. Pardon, vacant les trois postes médicaux les plus importants du gouvernement fédéral aux États-Unis. Après six mois de rapports contradictoires, il est maintenant officiel, selon des sources militaires américaines, que l'anthrax qui a tué plusieurs Américains depuis le 5 octobre a un rapport avec les recherches de la CIA. Le FBI énonce que seules dix personnes pouvaient avoir accès. Cependant, en même temps, il rapporte Incroyable brèche à la sécurité du laboratoire de guerre biologique de Fort Detrick au Maryland. Des infractions telles que des expériences nocturnes non autorisées et des spécimens de laboratoire portés manquants. L'anthrax militaire employé par les États-Unis a été développé par William C. Patrick. 3. Lequel détient cinq brevets secrets sur le procédé. Il a travaillé à Fort Derrick ainsi qu'au terrain d'expérimentation Dugway dans l'Utah. Patrick est maintenant consultant privé en guerre biologique pour le compte de l'armée et de la CIA. Il a développé le procédé par lequel les spores de l'anthrax peuvent être concentrés à un niveau d'un trillion de particules par gramme. Selon un rapport du 30 jan 31 janvier fait par Barbara H. Rosenberg, scientifique d'Amérique, l'anthrax qui a été lâché sur l'Est des États-Unis l'automne dernier était concentré à un trillion de particules par gramme. Ces dernières années, Patrick a travaillé avec Kanatian Alibekov, aujourd'hui con connu sous le nom américanisé de... Ken Alibek. Il passa aux états unis en 1992. Avant sa défection, Alibek était le numéro 2 du programme de guerre biologique de l'ancienne Union soviétique. Son, bat son patron était Vladimir Pasechnik. Actuellement, Ken Alibek est président des biosystèmes avancés Hadron. Une filiale d'Alexandria en Virginie et de Hadron Include. Le service de relations publiques de Hadron décrit ainsi l'activité de la société. de points, ouvrir les guillemets. Une compagnie spécialisée dans le développement de solutions techniques pour les agences de renseignement. En tant que chef scientifique de Hadron, Alibek donna un ample témoignage à la chambre du comité des services armés sur les armes biologiques le 20 octobre 1999 et encore le 23 mai 2000. Hadron annonça le 20 décembre que, jusqu'à cette date, la compagnie avait reçu 12 millions de fonds pour ses recherches en biodéfense médicale, argent provenant de l'Agence des Projets de Recherche Avancée pour la Défense. Les recherches médicales et commandes matérielles de l'armée des États-Unis et l'Institut National de Santé Hadron, qui tous deux fonctionnaient dans le cadre d'une immunité non déterminée. Fin des guillemets. Dans les années 1980, Hadron fut fondé et dirigé par le docteur Earl Bryan, docteur en médecine, vieil ami de, de Ronald Reagan et associé à l'ancien la, procureur général Edwin Meese. Brian fut condamné dans ces mêmes années 1980 sous des accusations de fraude. fraude. Hadron ainsi que Brian avaient été, dans les documents de la Cour et de nombreux rapports crédibles, confirmés depuis le 11 septembre, étroitement impliqués dans un vol de précieux du précieux logiciel Promise à son propriétaire, la Corporation Inslow. PROMIS est un programme informatique hautement sophistiqué, capable d'intégrer une grande variété de données informatiques. Ces, ces dernières années, le logiciel avait été couplé à l'intelligence artificielle. Promise est connu depuis longtemps pour avoir été modifié par des agences de renseignement grâce à une « entre guillemets porte arrière enfin » qui permet l'extraction clandestine de données emmagasinées étant donné sa capacité unique et les liens antérieurs de Hadron avec Promise, il est possible que le logiciel en pénétrant dans les données informatiques utilisées par chacun des biologistes éliminés puisse avoir été identifié les quelconques chaînes de recherche qui menaçaient de compromettre une opération voilée plus large plus sinistre mais encore non, non identifiée Excusez, -moi. interruption, parce que. salle Je peux y arriver. Un modèle. Le travail sur les séquences de l'ADN effectué par les quelques microbiologistes mentionnés plus, tôt, plus haut visait à développer des produits pharmaceutiques capables de combattre les agents pathogènes en se basant sur le profil génétique de ces derniers. Ce travail aspire également à développer éventuellement des produits pharmaceutiques qui œuvreraient avec le code génétique d'une personne, personne donnée. En théorie, un produit pourrait être développé pour chaque individu bien spécifique. Si c'était le cas, il devient évident que l'on pourrait effectivement développer un produit capable de traiter une plus grande catégorie de personnes partageant un même signe génétique. Le procédé entier pourrait être inversé pour développer un agent pathogène qui pourrait affecter un large éventail de gens partageant un même patrimoine génétique. Ce pourrait être un groupe tel qu'une race ou les gens aux yeux bruns, etc. Fin des guillemets. Voici le commentaire de J. Bombasey. Guillemets. Ce n'est pas un hasard si des militaires ainsi que les services de renseignement du monde entier S'intéresse de près à la cartographie de l'ADN, entre parenthèses, décodage du génome humain, fin de parenthèse. En somme, et comme ose l'affirmer Marc Filtermann, dans son livre fameux « Les armes secrètes de ce nouveau millénaire risque d'être des aliments et virus génétiquement modifiés, fin des guillemets. Son livre s'intitule Les armes de l'ombre. Cette idée n'est malheureusement pas neuve. Entre guillemets. Déjà à partir de 1937, les Japonais avaient construit un laboratoire dans le camp 731 installé en Mandchourie. Son directeur était Ishii Shiro, chirurgien militaire de profession. Des tests furent réalisés sur des animaux, mais aussi sur des milliers de prisonniers chinois, russes et américains. Ils ont inoculé des virus, des bactéries de maladies infectieuses, même par le biais d'insectes, afin de vérifier la diversité des réponses propres à chaque race. Ce camp et toutes les installations ont été détruites par les Japonais en août 1945. Lorsque les Russes sont entrés en Mandchourie, une partie des savants japonais de ce camp et les résultats de leurs travaux ont été récupérés par les Américains après la guerre. Ces derniers ont été accusés par les Chinois d'avoir largué sur la Corée du Nord des insectes comme des puces, des moustiques, des mouches, porteurs de maladies et capables de provoquer des épidémies. Or, des documents secrets, publiés depuis... Garantissent l'impunité à ces chercheurs japonais pour services rendus. À qui on se le demande Des révélations récentes, cette fois, nous apprennent aussi que l'État d'Israël s'est livré à des recherches génétiques permettant le ciblage ethnique. Les chercheurs israéliens ont participé et se sont basés sur les études génétiques réalisées en Afrique du Sud. Daan Gosen, Directeur d'un laboratoire de guerre bactériologique et chimique, avait reçu l'ordre à partir de 1980 de mettre au point une arme pigmentaire capable de tuer uniquement les individus ayant une peau noire. Il relève ainsi qu'ils avaient reçu la visite de chercheurs israéliens. Ces derniers font leurs recherches dans les laboratoires ultra-secrets des Neszinziona situé à proximité de Tel Aviv. Fin des guillemets. Entre parenthèses, il donne la référence que je vous ai dit, de, de Monsieur Marc Filterman. L'affirmation selon laquelle l'Afrique du Sud se livrait sous le régime de l'apartheid à des recherches génocidaires est correcte. Elle a été confirmée par le premier intéressé, le Dr. Wouter Basson, lors de son procès ayant débuté au tribunal de Pretoria en octobre 1998, 19, pardon, entre parenthèses, suite à des révélations faites par les auditions de la commission Vérité et Réconciliation, entre guillemets, qui avait pour mission politique de faire la lumière sur l'activité du régime de l'apartheid. Fin les parenthèses. Non seulement le docteur Wouter Basson a été reconnu comme meurtrier, il a encore été inculpé d'escroquerie et de trafic de drogue. Là, ben voyons, pour un, un, un nazi, euh, c'est les broutilles. Entre, entre guillemets, Dr. Death, ainsi était-il surnommé depuis le début de son procès, a avoué que de nombreux pays ont bénéficié de ses conseils, en particulier la Syrie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et le Canada. Wouter Basson était le responsable du programme de guerre chimique et bactériologique de l'armée sud-africaine. Il dirigeait, entre autres, le laboratoire ultra-secret Road Plant, situé près de Pretoria. À ses heures perdues, il était le médecin particulier de Pieter Botha. Parmi les entre guillemets brillantes trouvailles. Enfin, les du docteur Besson, des lessives en poudre explosive, des canettes de bière au thallium, entre parenthèses un poison à base de mercure, des chocolats au cyanure, un tournevis au manche piégé d'une substance létale injectable. Vicieux le mec. Hein Il était également un spécialiste de l'anthrax. Il avait conçu des cigarettes et un un spécialiste de l'anthrax, il avait conçu des cigarettes à l'anthrax, pardon, mais là, mais là je vais, je vais faire un autre Des cigarettes à l'anthrax pour inoculer d'une façon infaillible la variante pulmonaire des spores de la maladie du charbon. Il avait également incorporé l'anthrax dans la gamme servant à fermer les enveloppes, est susceptible d'être humidifié de, par la langue. Il dit un jour, guillemets, la médecine est mon métier, la guerre est mon hobby. <rire> eh bien, il ne faut pas oublier non plus le projet, guillemets, Paperclip, <rire> bien connu, grâce auquel les États-Unis se sont garantis les services. Les plus, des plus brillants scientifiques nazis dès 1945, les faisant la, traverser l'Atlantique pour les faire travailler aux différents projets de guerre nucléaire, biologique, chimique et chimique, que l'armée américaine menait à cette époque. Ces « savants » sont des, le fameux docteur Mengele, ont par la suite obtenu de nombreux postes d'influence au sein de l'administration états-unienne et de fondations privées, entre parenthèses, exemple, Heritage Foundation, fin de parenthèse. Historiquement parlant, cela fait donc près de 100 ans que de nombreux gouvernements, guillemets, démocratiques, ou non, étudient le moyen de développer des armes de, destruc de destru destruction de masse en se basant sur des réactions chimiques et des séquences de l'ADN. Des idées à faire dresser les cheveux sur la tête. Les recherches poursuivies par tous ces microbiologistes récemment disparus auraient pu se finaliser par des méthodes de traitement des maladies, comme l'anthrax et la variole, sans les vaccins et les antibiotiques conventionnels. Imaginez la révolution dans le secteur pharmaceutique, si ces recherches étaient parvenues à leur terme. Outre un changement radical de l'approche de la maladie, cela se serait soldé par des contrats d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le procédé qu'il mettait au point aurait très bien pu être inversé, comme nous l'avons dit précédemment, pour développer un agent pathogène capable, demain, d'affecter un large éventail de gens partageant le même patrimoine génétique. Tenant en considération tous ces éléments, des faits récents extrêmement troublants font naître quelques inquiétudes quant à la bonne foi de certains gouvernements qui se disent guillemets, démocratiques, en faveur de la paix et respectueux des droits de l'homme. Le docteur Benjamin Sanders, important chercheur en VIH, a annoncé au mois d'avril dernier nous sommes en 2005, entre guillemets, que le sénateur américain Bill Nelson avait confirmé que le sida est né en, est né en laboratoire. Fermez les guillemets. L'activiste en droits humains internationaux, Boy Graves, a diligemment déposé une requête à la magistrature, à la communauté médicale internationale et aux membres du Congrès afin de passer immédiatement en revue les 15 ans. Ouvrez les guillemets, d'historique médical manquant, fermez les guillemets, qu'on appelle le programme de virus spécial des États-Unis. Donc, entre parenthèses, 1962-1978. Et son tableau de recherche sur le VIH, vieux de 30 ans, ouvrez les guillemets, le, le tableau d'écoulement du sida. De 71, 1971, est une preuve irréfutable de la résolution des États-Unis de créer un virus, guillemets, spécial qui épuise le système immunitaire, affirme le docteur Grave. Je crois qu'on va être obligé de s'interrompre. Voilà, par et, rapport au temps Oui, par rapport au temps. Voilà. Et on, on aura donc la... la sub... Je suis étonné d'avoir été jusqu'au bout. Ah oui, mais tu es, euh... franchement, as, Bravo. T as, t as, tu, tu as bien assuré. Et donc, euh, là, il y a deux parties à cause d'un incident technique. Mais donc, on reprendra euh, <rire> deux, dans 15 deux, jours deux, euh, deux. à partir justement de, de ce sida créé. Euh, le texte que nous a lu euh, Rouillot. Voilà, donc euh, ce texte-là va être à mon avis en plusieurs parties, peut-être trois, euh, moi je dirais deux, trois. Voilà. Donc, avant euh, 15 jours pour la suite de nos lectures radar, et la semaine prochaine, eh bien, nous aurons notre émission radar numéro 112, qui sera intitulée Du contrat social à la contrainte sociale. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci, Roulio. Et, et protégez-vous bien, les résistants. Oui, exactement. Il ne faut, il faut pas céder euh, à cette propagande euh, comme quoi le fait de ne pas porter un masque serait un signe de contestation. Non, euh, nous portons un masque, mais nous ne portons pas un baillon. Donc, euh, ouvrez-la en grand et euh, vive l'insubordination non-violente active. Bonne, Bonne, Bonne semaine prochaine. La semaine prochaine. I'm